bon thé balandia les avertissements ne a pas pour la bino pour n'attendre ce repas ensemble la bino on a y aller le toilettage ils allaient le vent tout à la rapidement date dans le 26 le 26 mars samedi le 26 mars le temps a tourné tournée mission toilettage donc 19h26 heure Berlin. Ça va pas mal bien au plan d'annonce au Et puis comme tu le vois toujours, ces émissions de haut salaire en gros po baduba koma on a plus sadiba koma on a un plus il y a connaissance il y a il y a yeshua badoma plein plus bazo un plus il y a connaissance il y a parole bazo un plus n'est-ce pas il y a connaissance il y a tambo na bango puisque une personne qui au fait so au tambo na nzela au okendenza la sokoy bi adresse te ko luka luka te telemau tuna ils sont très importants parce que mingi puisque mingi pe ba bonga banzela bongo puisque au lien a tuna azo ko soit en conduisant ou bien en marchant. Et qu'on s'appelle que, au lieu au de au lieu de au lieu de monnaie, au de au lieu de monnaie, de donc au au de donc au a un de donc, de Pourquoi Puisque, de de de de de email puisque s'il y a de, de sujet, au déjà une fois, mais j'ai pas pu bien développer cela, puisque c'est que j'ai compris, c'est les actualité, c'est à dire c'est pas ça. la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Tant que déjà direction de direction de Chaque jour, tu dois vivre les Chaque jour, tu vivre vie à Il faut la miroir, il faut à la lumière. sur le la lumière du monde. que que euh, yo lumière la qui par exemple lumière lumière est la la lumière e, est toujours toujours a lumière c'est donc donc la planète terre est balukaka dans le baluca siko c'est péciment au congo biso to komi kota mouli li bato batikali kota msu su au d'australie y a états-unis ba komi na moyi par exemple et ni Moï, le soleil nzambe sala ngopo e bliakka biso pe ba na nzambe ata olali au au mouki, aux, ta aux dit nous sommes la lumière du monde. Nous ne devrions pas attendre hein, bah information, oh non bah, scandale et quoi a, non non non non. Fois, qui, euh, tout, tout, tout, tout ça dit chaque façon qui même si c'est ça les vidéos par téléphone côté tout ça, ça, une vidéo par téléphone, tu es allé Ça nous, nous voulons vivre comme ça. est-ce que un message Non, non, ce n'est pas ça. Je voulais dire que même ceux qui ont été les lots, message mais ils ont été en train de chaîne faire temps ils moi, je pense que des fois, je reçois des questions comme ça. Je moi déjà nous la les vidéo telle la nous ne voulons pas que, et comme actualité, la vidéo, nous la la semaine prochaine, quand vidéo nous peut être avant donc bah message car on kou ça c'est pour vous encourager n'est ce pas à ne pas me dire que non frère mikolo ça va vidéo non ça dit tout ça la va vidéo boyé puisque ce qui n'a pas à je vais dire donc sa permission ça dit c'est pas un programme que nous il faut tout ça la l'élan ba bon et deux fois je n'allais pas faire cette, cette vidéo par exemple je programmais la salarôme lobby l'aube oubier hier Hier, je n'ai pas pu, d'habitude, ça a le lot. Donc, nous avons besoin de permettre à ce que tout ça va vidéo pour vous édifier. Tout ce que nous allons dire ici, si papa, est dirigé par toi au nom de Yeshua. Amen. Voilà. Le sujet où la doctrine. a la doctrine, que nous français, nous la synthèse je suis un peu un peu que peu un qui un peu un peu un peu un peu un peu un peu un peu un peu sont peu un peu un peu un peu un peu un peu un peu un peu un peu la lumière sur la petite abinolelo. Sur la doctrine. La doctrine. C'est quoi la doctrine? Tout le monde a kabatou, tout le monde a oh, c'est la doctrine la biseoter, la doctrine il y a kabatou, doctrine, mais la doctrine au en fait c'est quoi? La dernière définition simple. La doctrine c'est le quoi la notion. Thomas Canissy, Thomas Kambo ils copé sa à Yango contraire à doctrine ezala rapenza te baloba toujours doctrine ou bien force doctrine. Baloba que bonne doctrine et puis force dans Ça vie dire toujours soit tu tu es dans la doctrine si tu ne te retrouves pas dans tu ne te retrouves pas dans la doctrine tu es dans la fausse doctrine. Même la Bible lorsque la Bible essaie de de nous parler de la doctrine Aza côté le mela nini, Bantoma, en l'occurrence l'apôtre Pierre, bien l'apôtre je vais dire Paul, aza côté le Méla, la force doctrine. C'est-à-dire, doctrine est déjà là, tout on a ben on a dit que la doctrine est là, ma canici, ma surtout pour ma kambouanzambé, de neko tamboulaman, de neko zalema Exemple, Yesu, a te doctrine est que, ce qui mouta salio, ma ça c'est le plutôt ma be, Zongi sa malamu. Soki mouta betyo na mbate a gauche, na li boko, nan li li tabma ya gauche, pesa li boko a droite. E li nko lo bate ke, zongi tiyabwe bat ba beto se pasa. E li ka ko bate ke non, ko ma bete, na ma bete. Ok? Soki mouta beti yo, sa diya sale yo ma bete, yo ko zongi sa ma bete. E puis, Yeshu asa ko bayo donc bayo ki là qui n'attend n'attend ya, Moïse que œil pour œil dent pour dent ça dit ceux so qui osaient les gars n'a n'osaient pas m'abé mais Jésus a zolubani ni aimez vos ennemis bolinga banguna nabi no priez pour ceux qui vous maltraitent bol sangbe la pona baba o baza kommande nabi no passez au somme si. ça dit donc Jésus a apporté cette doctrine mususu oyoh Israël qui a inventé exemple euh, le lot au monde a besoin de à peut-être porter donc message ou bien euh, évangile de la prospérité. On a les doctrines, il y a hier soir par exemple. Hier soir terre engote, au sommet, terre côté d'où, il faut pas donc soit que ça soit chrétien, on va dire annonceur de l'évangile, de l'évangile ou bien on va prédicateur de la parole. Il faut aussi qu'à la cata, ma cambo hier soir terre abyssau. Et de fois, beaucoup de gens se compliquent. Pourquoi? Puisque ils veulent donc embrasser tout, c'est-à-dire, « Asimbi Koto ya Moïse atiki, asimbi Aaron atiki, asimbi Zaya atiki, asimbi... » Non, non, cest dit « Biso, au fait, banan zambé, tous les parcours MokoBoye » C'est-à-dire, à partir a Jean, tous les mounaqués, la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et cette même parole... « En forme de fils. » Cette même parole est habité parmi les hommes. Cette même parole, c'est la parole que, qui a donné sa vie à la croix, c'est-à-dire « Yeshua ». Je suis la parole, je suis la parole de vie. « Yeshua, pésibou Donc La Bible nous dit qu'il était venu, ou bien elle était, hein, la parole était venue, venue chez le sien, ça dit, Aya ki naba oyo, et pa yaba oyo, ba oyo ba, oyaye, ba, oyaye ba boye ki koyamba ye. Mais, à l'obibouye, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, n'yon se oyo koyamba a apécie pour voir yon komanini, mouan ananzambé. Voilà notre histoire de Banda ki plashouana. La dit, Jean chapitre 1, verset à partir à 11. L'obibouye, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point ne l'ont point reçu elle, oh, elle a dit la parole des qui n'est baloubi Jean Jean 11 que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu maintenant ce que plus tard dans le verset 11 cette parole est venue chez les siens les siens banani, bah, juifs bah, israélites bah, israël mais, quand elle est venue chez les siens, à 11 ans, que non, mais, et les siens plutôt ne l'ont point reçu. Il y Mais, la parole nous dit maintenant dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, elle que, mais à tous ceux qui l'ont reçu,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 ba komi ba nzambe voilà place biso to botami na kataliance nzambe yango wana et les autres vont commencer à faire trop de philosophie non awa philosophie C'est la question que te comprendre car que Nzambé a linga ki oui mais nzambe a il, il donc il a il avait prévu n'est-ce pas a bongisa planaye commerce kako a ko, ko traiter na batu maintenant en traitant avec Obatou zamba ponaki a Pona qui école au donc Pona je veux dire peuple moko tu veux dire peuple juif mais si quoi y a bissau Mokili et ça dit que tu vois que ça l'a greffé place ouana bien sûr ceux qui préparaient la pression en Zambé mais viennent bissau chrétienne et bandit place il y a un point important tantôt tiens Bakambu oh yo yo comprends de quoi que Makambu en Zambé tant on zo yo kango et bon, pour Yeshua, Pembe y a c'est important. Mais doctrine n'a dit, c'est la doctrine n'est-ce pas, euh, basée sur l'enseignement Yeshua, là, on il y a n'a y a un Jean, y a temps, a a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 Verset donc, 19. Bible le Binassoboye. Tout le a 18. Yeshua s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La 19, Matthieu 28, 19, le allez, faites de toutes les nations des disciples. « Le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. »« Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Au début, quand je parle de la doctrine, qu'est-ce que je dis La doctrine de Yeshua est différente de la doctrine de Moïse. C'est pourquoi la Bible nous dit que Moïse était venu avec la loi, Yeshua est venu est venu avec la vérité et la grâce. Ou la grâce et la vérité. Bon, comprendre le quoi bien, nous ne sommes pas en train de parler de la loi mosaïque, ni de la loi sépapolienne. Nous sommes en train de parler de la doctrine de Yeshua. Yeshua, oyo Andima qui n'a pas eu de concierge. Atiqui qui t'a eu de pour yo, Mélanie. akiti pour la cause yo, Mireille. akiti pour la cause yo, Francie. Akiti pour na kozoye Olivier, Akiti pour na kozoye Joseph, puisque Alinga ki, qui place y a kozoye pour zala. zala. D'où avant comme Abissika yazali e Bongi o respecte principe na ye. Principe na que ceux qui mouto à salier ma bé yosala y malamo. So ceux qui montent à enga enga zvelamba na omoko pessa ymi balé. C'est ça important pour comprendre Kambo. C'est-à-dire biso vie biso chrétienne ezali basé un message y a apôtre eh ben je vous dis pas après que non faut pas qu'on alliance non et bongi de fois au temps la ce qui s'est passé avant plutôt comment la histoire comment est-ce que Nzambe a n'a a meka puisque Nzambe a ça tout ce qu'il a fait il sait pourquoi il a fait ça il qui un courant contre mur mouta la raison que on sait qui est fort, on dit qu'il nous pas un tant que papa. Mais Moutou dit bébé c'est toujours tina Alors on dit qu'il que a En forme, n'est-ce pas, à y a fils, Yeshua. Oh dit Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Et lorsque je parle de ces choses, c'est tellement vivant que on dirait les gars qui hier... Mais les colonies sont les cas. prendre charge dans so, la connaissance, na santé, na progression, dans la progression. Et alors, ce que nous avons nous avons besoin de bénéficier de la progression. Nous avons besoin de marquer Marc Même parole il y a une feuille de route. Il 14 d'abord, Marc 16, 14 de Enfin, il apparut aux onze, dans onze moins, Judas bien sûr, pendant qu'il qu était à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront. Et puis la Bible nous dit ici dans Marc 16, 19, et le but que... Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il est assis, il est et il s'assit à la droite du Père. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est-à-dire, tout ce que le Seigneur a parlé ici, il a d'abord appelé moutou message mot quelconque, au doctrine. Après, <t 'en> <t 'en> l'Évangile, la Bonne Nouvelle. Puisque concept il y a la vie éternelle, Moïse, <t 'en> donc la Terre Promise, c'est ça la différence. Ce à temps, que t en, t en, t en, la euh, L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et on, quand on dit, est le Testament, il, est, il est le des dans Exemple, tant que Yahweh a Abraham par exemple, que Zwa na yo Isaac", a en ou ko moi Isaac, a na ngomba qu'il donc le seul et unique donc unique n'est-ce pas? que sacrifice et la même chose que lui-même Dieu a fait après avec Yeshua. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire, pour nous puisque c'est la même méthode où nous avons agi. C'est-à-dire, fait, si tu comprends bien Dieu, nous avons fait une façon où nous avons agi. Ce qu que vous comprenez de façon, c'est que que vous avez dit que vous avez dit que vous avez que vous dit vous avez dit vous dit vous avez dit vous dit vous avez dit vous dit dit vous dit dit vous avez dit vous avez dit vous avez dit vous vous vous la vie que nous menons en Yeshua, c'est une vie palpable. Ça dit, la vie qui est concernée, pourquoi? que il y a un moment, à ta Bible, le temps, il a classifié, il Jean, commis dans Jean, dans Jean 11, voilà. Ça dit, Jean 1, 11, il dit que non, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il comment que non, biso batoye na simawana. Tout s'est greffé n'est-ce pas? Na lobo ko par rapport n'est-ce pas? Il y a plein d'ennemis à bongi sakiri. Et lui comment que non? Bah histoire ouais les cas l'ancien testament. Bon comprendre bien. c'est l'histoire d'un peuple, d'un peuple. Et de de, de de temps en temps, lorsque il y avait des visions ou des prophéties, voilà, ça concerne tout je veux dire toute l'humanité bien sûr mais macambozo les kanakats qui peuple il y a un exemple <livre> le que par exemple a Abraham donc, donc en sacrifice et ça et qu'Abraham, que et ça le quoi exemple oh Zambéa persiste plus tard Yesu Azaki, qui moi na moko ka donc oh baby car Dieu a aimé le monde qui a donné son fils unique mais pourtant donc le fils unique a qui pas par Abraham c'est-à-dire Zambéa Zambéa avec ça concrétisant on n'est pas nakati il y a nouvelle alliance c'est pourquoi lorsqu'on parle de l'ombre ça dit dire ça et ça reflet puisque beaucoup ne comprennent pas mingba on comprend de thé que non, il faut souvent lire le Nouveau Testament. Il y a une histoire. Non, c'est la vie, au en fait, la vie. C'est la vie. Et puis après, lorsque tu ne maîtrises pas l'Ancien Testament, ce n'est pas grave. Mais ce que je vous dis, ça dit, bon, mais quand la réalité, lit, ouais, puis. Donc dit, wapi. La Bible nous dit que Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Moïse est venu avec quoi la loi? Ça dit dire qu'on tu de que tu a bien, qu'on a bien, tu as bien, tu bien, tu bien, ba ba ba longue nest dans pas terre promise. n'est-ce pas euh, donc Égypte pour euh, dans donc, euh, donc la terre la, la terre promise tes l'enlèvement, ils c'est le royaume des cieux. C'est-à-dire, ils a concrétisation, n'est-ce pas? Il y a ma et qui est avant. Vous comprendre le Donc, je vous dis que la doctrine, c'est ma canisse, il y a un zambé. Je suis un dogme. plus de dogme. Je un système. Je ne dit un système. Toujours, toujours en la quatre a joug ya a batou, a bateau, ne bateau pendant qu'on utilisait Une pauvre maman qui fait n'est-ce pas ça moi commerce naïa e, teka sur le bloc il a il ne sait pas il y a deux euros ni ni capital na e. Il y -ce pas, dim. Dim, di, fah, a aussi comme c'est que pesa aïe n'est-ce pas dime. Après c'est dime ça dit fois l'ongo la vingt euros personne. En temps tu sais pas que 20 euros pour naïa ça e, le quoi le te bénéfice il y a ma cambo teka. Et pourquoi puisque vous voulez n'est-ce pas il y a il y a un Nabino beaucoup confiné Nabino pour pas base nest pas dogme Nabino pas comme une idéologie Nabino pas comme n'est-ce pas un système après nous voyons des des scandales qui arrivent et moi souvent je dis que le message que moi je prêche là c'est un message d'amour mais entre-temps interpellateur pourquoi puisque yon mouteza landangaï bonjour et bague vie éternelle nayo ilsako dépendre dans dengozomitambu sappe tu manges avec qui tu te promènes avec qui tu tu euh, tu a, a, a, en qui tu places ta ta ta ta confiance euh, c'est qui tes amis ou ton ami euh, quelle est la façon oh yo yo oh c'est oh c'est Comportation dans le milieu, c'est là qu'il y a un qui Alors, comprenez ce que la Bible nous dit, tout euh, rapidement, par exemple, dans la chapitre 3, chapitre 6, verset 3, et le Si quelqu'un enseigne de force et doctrine et ne, ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Yeshua et la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons? Alors, c'est-à-dire que tout le monde a eu une vie pratique. Il y a une vie pratique, boyé. il y a eu une vie pratique. Il y a eu une vie pratique, il y a une vie pratique. Bon alors Lucas un peu à l'examen au niveau naya mais c'est ce pas question de niveau la parole de Dieu doit être tellement simple que ceux qui mou toso tangango toso yo kango et peuvent en plus pour continuer yo ko te ba touteloko l'année tu que vous universitaire non quand quand tu prêches et je vois même ça au Congo ba toso te na katia église moko boito dans l'assemblée As-tu en a français mais à ça devant battre balobalinga là tu me diras aujourd'hui que oui puisque deux fois tu l'as examiné message dans ta t'internet pour ne pas y que oui c'est pas grave mais beaucoup beaucoup beaucoup côté à peine en a lingala il y a des gens aussi dans internet l'internet dans la langue Souvent, tout le monde a un français. Pourquoi Parce que pour eux, ils pensent que lorsque on, on, on sait bien manier cette langue langues, c'est que toi, moi, lève, toi, un niveau, moi, c'est pas ça. Et pas en Zambé, ce qui compte, c'est la sainteté, c'est la pureté de ce que tu es en train de véhiculer comme message. Alors, quoi qu'on a y un Timothée, Paul-Azak-Kolobar, okay. tu t'en vois, on Niinglo hi soki motopesi malakisi mosusu pe aboi kokangamana maloba ya solo ya Yesu Kristo kolo na biso elongo na, na malakisi oyoko ekoki, e, ekoki na botosi kati na makambo na nzambe azali moto na lolendo aeb loko azali ko azaliko kobea bokono Ya kuchia tembe pe kuswana na tina na maloba oyo e bota kazuwa, kuswana, kufinga, kukanisa mabe, pe tembe oyo esila kate kati na bato oyo mayele na bango ebeba oyo Oyo yebakalisu kalisusu solo tembe bakanisa kaete kuzalasembo epainanzambe e zalinzela ya kuzwa bomengo ça dit la bible nous dit que batoyo ils font en fait la, donc, leur doctrine c'est que nous, nous appelons la force doctrine. Basako message mokooyo. D'abord à par exemple ceux qui ont que la dîme ne plus donc d'actualité, il y a quoi message moko à Juwana, à Tangi Daniel, à salibo, pour alingi d'abord donc il a raison en fait et c'est là qu'il fait au en fait que ce qui est la couleur de Mutabongo au là et au moment où prolifération de l'Église comment ça dit bah l'Église comment elle belle elle est comment elle belle pourquoi puisque chaque mutalinga tire couverture de son côté et moi je vous dis ceci lorsque nous vous prêchons ces choses pour nous ce n'est pas puisque tu avons tous les avantages, nous avantage tous les avantages, non non non non loin de nous nous voulons réellement que Bob compreniez que doctrine saka moko doctrine en colo Doctrine saka moko la doctrine qui pè sa biso n'est-ce pas uh, espoir et mot. côte à Lola. Yo que la Bible nous dit dans 2 Jean chapitre 1 verset 10. Si quelqu'un vient, vient, vient à vous et n'apporte pas cette doctrine. Quelle doctrine La doctrine de Yeshua Consister à la bonne nouvelle du royaume, la sanctification, l'amour du prochain, l'amour des gens de bien, l'amour, n'est-ce pas, même de ses ennemis. Ce sont ça, ces valeurs, aux autres, on s'en va que Moutou, accompagne le docteur de Nzambé. Mais ce que 2 Jean 1 dit, c'est que si quelqu'un vient, vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, hein, Bible le Bique, « kotanga, biblique non, Ne le recevez pas dans votre maison. » Bon, Oh non, d'accu y a un baka babaya. Ils ont d'accu ko panbo ma. D'accu y a un baka babaya. Ils ont ko yako panbo Non, c'est pas ça. Ce que vous assure que la personne en question, c'est-à-dire Moute Oyo, a respecté la doctrine de Yeshoua. La Bible nous dit clairement ici ne le recevez pas dans votre maison et il y a même des gens à monter de par exemple il y a doctrine et c'est déplorable peut-être que tu l'avais fait puisque on a une information haute mais aujourd'hui c'est information haute deux Jean chapitre 1, verset à ça dit la doctrine c'est en fait une appartenance malubiawake si quelqu'un vient, vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. C'est ce que la Bible nous dit. Et lorsque la Bible, la Bible nous parle de ces, de ces choses ici, ils ont un contexte, ils ont un texte, ils ont un brut. Et nous parlons de la doctrine, c'est-à-dire la doctrine de Yeshua c'est ça la vraie doctrine, c'est ça la seule doctrine que nous avons. Et lorsque une personne viendra avec une autre euh, doctrine, c'est-à-dire un autre évangile, oh non, ça c'est pas la doctrine, ça c'est pas la doctrine de Yeshua, ça c'est une fausse doctrine. c'est une fausse doctrine. Et pour enchérir encore donc le même, le même euh, euh, comment dire, la même pensée, 2 Jean, 4, chapitre 1, verset 9, le Bible. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Yeshua n'a point Dieu. Ah oui. Ce qui est il y a le nzambe il y a parole en il y a ma en enzambé, il y a idéologie en il y a dogme en il y a le système en zambé, en nzambe et la Bible continuera pour dire que celui qui demeure dans cette doctrine a le père et le fils. C'est-à-dire, -oh, oh oh l'amour du prochain, l'amour de ses ennemis, l'amour de ceux qui le font du mal, l'amour de Dieu, la, euh, la, la, la sanctification, la pureté, la patience. Moutouana, Mais une personne qui n'a pas ces les éléments où que a dit que nous avons dit que nous avons dit la nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous que lorsque nous parlons de que doctrine, nous où a peut -être que par euh, et moi, je vois même, et pendant peut-être moko gamokobo salami mutu moa kufaki na communauté par exemple mais qui n'a qu'à y aller sal monko boé église catholique muta muta zaki muta muta y a catholique bah on peut faire communion mais surtout bah képé mon apé à a amu ben apé moi nan zambé pasteur à qui a eu communion et pas na ni comment s'appelle ça comment et pas apé n'est pas donc sango a eu communion mais c'est pas possible c'est pas possible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 Monika combat Bali peut être ce qui n'a bimi on n'a raison que ça peut. Non! Si tu rentres dans une dans une salle, ba ba comment ça ma kambe oyo est en normalité. Bima katiwana. Bima katiwana. Mutu moko té à droit sur amnaayo, a par yemo kon kolonaayo, kolonaayo. Mutu moko té à sa na droit sur vie éternelle naayo, a par yemo ko Yeshua. Et moi je te conseille d'avoir le courage si quelqu'un, par exemple, tu rentres dans, dans, dans une salle, une personne veut te venir imposer sa main sur toi, « au boya ?» Et puis c'est « Non, non, non, je ne veux pas. »« Oko boya ?»« ça mutuna yo ?»« Yo yebi Ne le faites pas par complaisance, puisque « Asa, homme de Dieu, oyebi ette. »« Asa, femme de Dieu, oyebi Ne Donc, la Bible nous dit dans Ephésiens 5, Ephésiens 5, Éphésiens, chapitre 5, verset 11 le biboué. D'abord, donc, Éphésiens, chapitre 5, verset 10 le l'Église. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Donc, dans livre, il faut que examiner ce qui est agréable. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses, de ténèbres, mais plutôt, mais plutôt, condamnez-les. Ne prenez pas part dans la Oh non, concert on va à un euro. Non, qu'on Oh non, puisque le Pasteur a forcé à une dîme qu'on ça à parce que la dîme n'a plus d'actualité. Celui qui s'accroche qui n'est-ce pas à la loi. Il est esclave de la loi. Et surtout, comme la loi au ne qui pas en sauter. parce que lorsque la loi tu, tu lorsque, lorsque lorsqu il, y a, il, y a, il y a 10 lois au Congo c'est et c'est important de comprendre ça. La doctrine de Yeshua nous montre, n'est-ce pas, l'amour de Dieu, nous montre, n'est-ce pas, la compassion de Dieu, nous montre, n'est-ce pas, la vie de Dieu chaque jour. Donc nous sommes en train de vous prêcher, n'est-ce pas, l'évangile, pour remplacer la salité, la peut-être, la l'amour. Et nous sommes en train de vous prêcher le vrai évangile a Yeshua. ça fait combien de temps Est-ce que tu as déjà eu le, le, le que tu as déjà l'autocritique tu eu le temps n'est-ce pas de, de te poser des questions telles que suis-je vraiment réellement sauvé Est-ce que nazo as ma côté et lorsque nous nous mettons à votre disposition, ils ont dit puisque ton lingui, d'un pas. Tu sur place t Et lorsque nous prêchons comme ça, nous voulons que tu continues à faire un col à votre tour. Tu as Yeshua l'a fait avec ses, avec ses disciples trois ans plus tard. « message Pourquoi Parce qu'il y a eu des gens qui s'étaient donc, donc, levés pendant la donc Et ça ne sert à rien lorsque tu vas attendre l'actualité. « Oh à Toi, tu commences à commenter sur ça. Mais tu es en train de passer ton temps pour rien. Aux autres, on a la promotion, y a la promotion, et moi, je te demanderai, toi qui m'as suivi, parce que, parce que je ne sais pas, ceux qui euh, n'a couvert tout ce que le Seigneur m'avait donné, je pense, oui, s'il y a des questions, posez-nous. Mais sachez que la doctrine de Yeshua consiste à aimer son prochain, à aimer son, émi, son ennemi, à faire du bien aux gens, à vivre dans la vie de sanctification, de pureté, à manger la parole chaque jour, car l'homme ne, ne vivra pas du pain seulement. Mais il faut manger la parole de Dieu, c'est-à-dire en écoutant la parole comme nous sommes en train de la prêcher ou de lire la parole, de méditer la parole. Chaque jour, la vie de Lukaka, même euh, trois minutes, il y a autant de parole ensemble. Chaque semaine, tu a la vie dans la même aux on a eu un que non, tu peux prier. Le musulman le font. Et puis, ils le font sans avoir donc, honte de ce qu'ils font. Or, ben, ça ne même pas dans la vérité. Et toi qui, qui prétends être dans, dans la vérité, tu ne le fais pas. Et Bongibo comprendre que la doctrine d'Otomou en Amokili, il y a des Il y a des embêtés. Des pasteurs qui vivent comme des politiciens, avec, ils se donnent des, des, donc des, donc des coups de pasteurs qui sont capables même d'empoisonner empoisonner tout de frères et sœurs qui sont capables yako piéger tout c'est-à-dire ils savent vimokobo ya au fait et binosango bosa ko babilo c'est comme si vous, êtes, vous étiez en train n'est-ce pas d'encourager le mal moi je vous dis ceci restez dans le Seigneur restez dans la vérité écoutez la parole, prêchez la parole de vérité pour la vie éternelle. tant ôtez à Batou, ne complique pas l'évangile. Tiens, tout simple, exact. Et ne prêche pas des choses que toi, tu n'as pas maîtrisées. Parce que là, ce n'est pas aussi la, la doctrine du, donc de Yeshua. Et je peux m'imaginer que si Judas n'était pas mort, il allait lui aussi prêcher. Mais lui, il n'allait peut-être prêcher l'Évangile de la prospérité. Il n'allait pas être prêché sur la dîme. Il n'allait peut-être prêcher sur le front de prophète. Pourquoi Puisqu'il avait une autre idée ou un, un, un autre esprit que celui de Yeshua. Mais ces onze qui sont restés, plus un, c'est-à-dire plus seul, Paul, ils ont véhiculé le message du, donc de, de, de Yeshua. Ils ont même abandonné les au ont Ils se sont donnés à 100% pour battre Abiso Et ils ont continué à faire Alors, Je sais que cette parole va toucher une personne, quelque part. Et ça, c'est un Et on continue, n'est-ce pas? Quand la 8% en Zambé à 100% Tu seras réellement sauvé et béni Soyez béni en Nadei Yeshua Shalom